Gwenaëlle de Varsége euh, qui va nous euh, parler de notre Merci beaucoup Gwenaëlle, je te laisse la parole et je te laisse partager ton écran et encore une fois, merci Josquin Bonjour à tous euh, merci beaucoup Mathéo et, et donc, moi Gwenaëlle je, je, je suis voilà, comme nous sommes état, je ne t'ai pas présenté et, désolé je <rire> Dans la foulée. Donc, euh, Gwenaël est postdoctorante la, euh, au laboratoire sur particules de cosmologie, je, je, si je ne me trompe pas, avec une bourse Marie Curie. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et euh, elle travaille euh, euh, sur les expériences de, de, de détection de neutrinos euh, cosmiques. Donc,. Euh, Antares, euh, euh, Kilomètre Cube et, et euh, Ice Cube. Euh, voilà, je te laisse la parole, Gwenaëlle. Merci beaucoup. Merci, merci, Mathéo. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de parler un petit peu de cette particule qui occupe la plupart de mes journées, donc le neutrino. Euh, alors, si j'arrive à changer mes slides. Voilà, donc voilà le programme du jour, euh, ce que j'ai en tête. On verra jusqu'où on arrive dans ce programme. Donc, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire du neutrino avec un, un petit biais, évidemment, dont, dont je vais parler dans un instant. Je vais ensuite vous décrire le neutrino en quelques mots. Donc, quels sont les grands concepts euh, que je vous conseille d'essayer de faire passer à vos élèves si vous leur parlez du neutrino Quelle est la stratégie de, de détection Quelles sont les stratégies de détection utilisées aujourd'hui pour, pour détecter ce neutrino quelle est la place de cette particule dans la recherche actuelle Et puis, quels sont, euh, sont les news Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans, dans ce, cette petite partie de la recherche en physique des particules Alors, Avant de commencer vraiment avec l'histoire du neutrino, je vais d'abord parler de, de mon histoire. Donc, euh, euh, comme Mathéo l'a dit, je suis, je suis post-doctorante, euh, ce qui veut dire que mon arrivée dans la recherche s'est faite euh, il n'y a, enfin, fait a pas très longtemps. J'ai commencé euh, ma thèse en, en 2014 en Belgique en travaillant sur l'expérience IceCube, qui est un télescope à neutrinos dont on va reparler et qui est enterré dans la glace du pôle sud. J'ai eu l'occasion euh, d'aller euh, voir de très près comment on fait pour, euh, pour détecter du neutrino au pôle sud. J'ai soutenu ma thèse en 2018 et j'ai rejoint l'APC pour travailler sur l'expérience KM3Net, qui est aussi un télescope à neutrinos mais qui lui est en cours de déploiement dans la mer méditerranée. Alors on va comprendre ensemble hein, pourquoi on a besoin d'aller au pôle Sud, pourquoi on a besoin de la mer méditerranée pour aller détecter ces neutrinos. Et donc mon domaine de recherche c'est le neutrino, mais le neutrino est émis par des sources astrophysiques euh, telles que des supernovas à effondrement de cœur, le Soleil ou des coalescences d'objets compacts par exemple qui sont détectés via ondes gravitationnelles dont vous allez entendre parler beaucoup aujourd'hui et demain. Alors, on m'intéresse aussi beaucoup à l'astronomie multimessager, euh, qui est un concept dont vous avez déjà entendu parler un peu ce matin avec, euh, avec Mathéo, qui a dit que voilà, c'est en fait l'idée de combiner des observations de différents messagers, donc des ondes électromagnétiques, des ondes gravitationnelles, des neutrinos rayons cosmiques, pour étudier une seule et même source astrophysique. Je vous dis ça parce que ça va expliquer un peu les choix que j'ai faits dans ma présentation. Le neutrino, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a des cours entiers qui sont donnés au niveau master sur le neutrino, ses propriétés, son histoire, etc. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai dû faire une sélection. Ma sélection est basée sur, sur mes intérêts personnels. Donc, je m'excuse d'avance si votre partie préférée de l'histoire du neutrino n'a pas été couverte. Alors, on va revenir un siècle, un peu plus d'un siècle en arrière. On est au début du, du 20e, avec le début des congrès Solvay. Alors, forcément, en étant belge, les congrès Solvay, ça a une signification particulière pour moi. Donc, je vous ai mis ici sur la droite cette, cette invitation euh, au premier congrès Solvay de, de 1911, où se sont retrouvés les plus éminents chercheurs en alors, ce qu'on appellerait maintenant la physique des particules euh, pour, pour vraiment débattre de, de la naissance de la physique quantique. Alors, je me dis souvent que ça devait être une, une période fantastique, euh, tellement de nouveautés dans ce domaine, ce domaine euh, captivant de, de la physique, qui est la physique quantique, la physique des particules. Euh, et puis, je me souviens que bon, ben, ces gens-là ont dû traverser après deux guerres, les deux guerres mondiales qu'on qu connaît. Bon, on traverse aussi une période pas très facile, mais bon, très certainement, c c ça devait être très compliqué à cette époque-là. Et puis, je me rappelle aussi que je n'aurais très probablement pas été physicienne à cette époque-là, puisque quand on regarde la photo, on se rend compte qu'il n'y a que Marie Curie, euh, représentant de la jante féminine dans ce, dans ce tableau d'hommes. Euh, donc voilà, je suis bien contente finalement de pouvoir faire de la physique des particules aujourd'hui. Alors on va aller un peu, plus, un peu plus tard dans le temps. Je prends ici une, une photo d'un congrès Solvay euh, un, quelques années plus tard. Euh, et on va s'intéresser en particulier à cette personne-là, euh, qui est Wolfgang Pauli, qui est encore assez jeune à l'époque, euh, qui va en 1930, essayer de résoudre un problème qui, qui tracassait la communauté depuis un petit temps déjà, et qui est lié à la découverte de la radioactivité. Donc on, on sait, voilà, la radioactivité découverte par Becquerel, Marie Curie, etc., euh, on a, lors de la, des phénomènes de radioactivité, une émission par exemple d'une particule alpha, qui est un noyau d'hélium, ou une émission d'un euh, un électron, qu'on va appeler la radiation bêta. Et lorsqu'on observe ce phénomène de, de, de radiation, euh, de, de radioactivité bêta et qu'on mesure l'énergie cinétique de l'électron émis dans ce processus radioactif, eh bien, on a une grosse surprise. Donc, on s'attend, euh, puisque c'est toujours le même processus qu'on observe, on s'attend euh, à ce que euh, l'énergie emportée par l'électron soit toujours la même. Et quand on fait l'expérience, on répète l'expérience un grand nombre de fois, on se rend compte qu'en fait, l'énergie de cet électron peut aller de l'énergie cinétique peut aller de zéro jusqu'à cette valeur attendue. Donc, on a une distribution comme ça, et vous voyez la distribution sur la partie gauche de, de la slide. On a une distribution et non pas une valeur fixe. Alors ça, ça pose forcément un grand problème parce que ça remet potentiellement en cause ce principe de conservation de l'énergie qui est quelque chose auquel, les principes de conservation en général, on ne veut pas trop y toucher. On, on aime bien avoir des, voilà, des valeurs qui vont rester conservées euh, peu importe l'interaction, etc. Et donc, dans, ce, dans ce, ce, ce contexte un petit peu particulier où on dit « ok, mais qu'est-ce qui se passe ?» On, on ne comprend pas pourquoi l'énergie de l'électron ici n'est pas constante. Pauli va écrire ce, cette lettre euh, le 4 décembre 1930. C'est une lettre qui va être lue à une conférence en, en Allemagne, auquel il ne pourra pas assister. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait allemand en première langue, comme c'est mon cas, j'ai pris une traduction, euh, en tout cas de, de certaines parties. Donc, Pauli s'adresse à ses, ses confrères et ses consoeurs euh, physiciens, en les appelant mesdames et messieurs radioactifs. Alors, je vous lis quelques passages qui me paraissent particulièrement intéressants, et puis on, on, on revient ensemble dessus. Alors, je suis tombée sur un remède désespéré. Il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux de particules électriquement neutres, que j'appellerai neutrons. Le spectre bêta. Serait alors compréhensible si l'on suppose que, pendant la désintégration bêta, est émis avec chaque électron un neutron, de sorte que la somme des énergies du neutron et de l'électron est constante. Alors, je n'ose pour l'instant pas publier pardon, quelque chose sur le sujet. Et je me tourne vers vous pour demander quelles pourraient être les preuves expérimentales d'un tel neutron. Donc, Pauli, pour, pour résoudre ce problème de, de distribution de l'énergie de l'électron, postule c'est vraiment ça, postule l'existence d'une particule neutre euh, qu'on n'a pas détectée jusqu'à présent et qui résolverait donc ce problème, qui sauverait le principe de conservation de l'énergie puisqu'on peut alors considérer que l'énergie totale qui était à disposition lors de la désintégration de l'état est distribuée entre l'électron et cette particule neutre. Alors, le neutron, à ce moment-là, n'a pas encore été découvert. Il ne sera que quelques années plus tard. Le neutron tel que nous, on le connaît en tant que euh, à voilà, l'intérieur du, du noyau. Euh, et donc, ce, ce neutron, cette particule neutre, va lui permettre de résoudre à la fois ce problème dans la désintégration bêta et puis à la fois un problème statistique dont je ne vais pas rentrer dans les détails euh, sur, euh, sur les... les, les... Les atomes de, de lithium, par exemple, et qui là, par contre, le neutron est vraiment le, le, la solution, pour lequel le neutron est vraiment la solution. Donc, on va se rendre compte lors de la découverte du neutron que à ce neutron, qui est semblable au proton euh, en masse, mais qui a une charge neutre, n'est ne pas, pas la solution à, euh, au problème de la désintégration bêta, n'est pas la particule dont parle. Alors, Quelque chose qui est très intéressant, c'est ce mal-être euh, de, de la naissance du neutrino. En fait, puisque ici, euh, on est dans, dans une lettre qui est écrite à la communauté, pas dans une publication. Pauli lui dit lui-même, euh, je n'ose pas publier quelque chose sur le sujet, c'est un remède désespéré. Euh, et puis de toute façon, comment est-ce qu'on pourrait jamais prouver euh, ce, ce postulat euh, de façon expérimentale et donc toute la communauté va un petit peu douter euh, et, et être un peu dans l'incertitude à ce, ce neutron. Euh, et, et par contre Enrico, euh, pardon Enrico Fermi euh, va, va être un des premiers, euh, un des premiers euh, soutiens à cette théorie. Il Va lui-même inclure ce neutrino dans une euh, dans une théorie de la désintégration bêta où on va avoir un, un neutron qui va euh, créer un proton, un électron et donc ce neutrino dont parlait. Euh, dont parlait Pauli, et c'est en fait à Fermi qu'on doit le nom neutrino, parce que il s'est bien rendu compte que ça ne pouvait pas être un neutron, euh, donc il va l'appeler le petit neutron, neutrino en italien. Pour vous, euh, pour vous, vous faire sentir à quel point euh, ce que je disais était vrai par rapport à la communauté qui n'était pas très sûre au sujet du neutrino, ce document très important, donc cette première, cette première théorie de la désintégration de bêta de, de Fermi, euh, va être refusée. Pour publication par le, par le magazine Nature, euh, parce que c'était trop spéculatif. Et donc, finalement, euh, cet article très important va être publié dans une, une, une, un journal de, bon, de deuxième zone, on va dire, en, en, en, en italien. Donc, voilà, donc, Fermi arrive avec cette théorie de, de, de, de la désintégration bêta qui inclut le neutrino, mais on est en 1933. Et, et on ne sait toujours pas comment on va faire pour détecter une particule neutre. Vous savez que c'est les particules chargées, euh, chargées qu'on détecte, on peut détecter le passage d'une euh, particule chargée dans la matière, mais une particule neutre, elle ne va, elle va pas, pas, pas laisser de, de traces. Spécialement que cette particule-là, comme décrite par Pauli, elle va être très légère, euh, et donc voilà, et ça, va être, ça va être très compliqué à détecter. Et on doit en fait attendre 1956, euh, une expérience réalisée par euh, Cowan Reynes, pour avoir la première détection d'un neutrino. Alors, on va le détecter en fait le neutrino via son interaction avec la matière. Donc, 1956, pourquoi ben Parce qu'en fait, ça, ça va être le début des premiers réacteurs nucléaires. Et donc, ces deux scientifiques vont placer un détecteur, qui va être un grand volume d'eau à l'intérieur duquel ils vont mettre du chlorure de cadmium, euh, près d'un détecteur. Et ils vont essayer de détecter cette réaction-ci. Alors, on ne savait pas, bien sûr, au départ, que c'était un antineutrino électronique. Pour eux, c'était un neutrino qui va interagir avec un proton de euh, leur volume de détection pour créer un neutron. Et, euh, et alors, je me permets de faire une petite pause parce que je vois des commentaires. Euh, ah, pas c'est pas pour ah, moi. Non, pas pour, je euh... continue, désolé. Oui. Euh, donc voilà, ils vont essayer de détecter cette réaction-ci, un neutrino qui interagit avec un proton, pour donner un neutron et un positron, donc comme Josquin l'a dit, qui est l'antiparticule de euh, l'électron. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le positron ben, Il va rencontrer un électron, ça, ils vont s'annihiler et ça va produire deux photons qu'on va pouvoir détecter. Le neutron, lui, va continuer son chemin euh, dans le volume de détection, à un certain moment va être capturé par un atome de cadmium, qui, après être passé par un état métastable, va se désexciter en émettant lui aussi un, un photon. Et donc, cette signature très particulière de deux photons Détecté, enfin, émis simultanément, détecté simultanément, et d'un photon détecté un peu plus tard, euh, dû à la capture du neutron, euh, ces, ces, ces trois photons vont vraiment être la signature recherchée par Reynes et Cowan pour, euh, la, pour euh, euh, clamer à la détection d'un neutrino. Donc, ils vont y parvenir en 1956. Euh, comme je le disais, on ne savait pas à cette époque-là que c'était un neutrino électronique ils avaient vu, en fait, un, un antineutrino électronique. Et donc, vous avez, vous avez probablement entendu parler. Il y a deux autres saveurs il y a le neutrino muonique et le neutrino tauique. Et pour euh, ces neutrinos, on va devoir attendre 1962 et 2000 respectivement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les, les détails, mais ça vous donne une, une idée. Donc, on est vraiment euh, une dizaine d'années après, et puis, et puis beaucoup plus tard pour détecter tous les saveurs de neutrinos. Euh, et donc, ça vous donne une idée de la, de la complexité vraiment d'aller de, de, détecter ces neutrinos et ces saveurs particulières de neutrinos. Alors, deux étapes supplémentaires euh, dont je voudrais parler dans l'histoire du neutrino. C'est la première détection de neutrino extraterrestre qui venait du, du Soleil. Donc On connaissait bien, on va dire qu'on connaissait bien, si on peut, on peut encore dire qu'on connaît bien, euh, le Soleil euh, à, à cette époque-là. Euh, et donc, on, bon, il, y avait, il y avait eu une prédiction du nombre de neutrinos attendus euh, des, fusions, euh, des processus de fusion de réaction nucléaire au cœur du Soleil. Donc, on a construit une expérience, euh, un détecteur de neutrinos euh, qu'on a enterré en fait 1,5 km sous la Terre dans une mine euh, dans le Dakota du Sud pour aller essayer de détecter ces neutrinos qui proviennent donc, des, réactions, euh, des réactions de fusion dans le cœur du Soleil. Et après plus de, de 20 ans d'expérience, euh, force est de constater que le nombre de neutrinos attendus est, euh, est beaucoup plus grand. Donc, le nombre de neutrinos détectés pardon, est un tiers du nombre de neutrinos attendus. Et donc, c'est de nouveau, là, a, en fait, à chaque détection de neutrinos, il y a, il y a des problèmes, des questionnements qui arrivent avec, avec celle-ci. donc, là, de nouveau, on, on est dans un, un schéma où ben, soit le modèle du Soleil en fait, est très mal compris et on s'est complètement trompé dans les calculs, dans la prédiction du nombre de neutrinos, soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur le neutrino, encore des mystères à ces particules inventées par, par Pauli. Et donc, il va s'avérer après, après plusieurs années de recherche que c'est la deuxième possibilité qui est, qui est correcte et qu'effectivement, on ne comprend pas tout sur, sur le, les neutrinos. Euh, ce problème, ce qu'on appelle le problème des neutrinos solaires, va mener à euh, la théorie de, du, du, enfin, de l'oscillation de, des neutrinos, euh, qui est la preuve que la masse du neutrino est non nulle. Alors, certes, elle est très petite, mais, mais elle est non nulle. Et on va revenir plus en détail sur ce mécanisme un peu plus tard. Alors, le deuxième événement euh, astrophysique dont je voulais vous parler, c'est la supernova à effondrement de cœur de 1987, donc, euh, qui est la mort d'une super, euh, super géante bleue euh, dans le grand nuage de Magellan, et qui a été vue euh, en neutrino quelques heures avant d'être détectée euh, via la lumière donc on voit ici on était en 1987 euh, c'est vraiment pas les technologies d'aujourd'hui on va revenir sur ça un peu plus tard et donc en 1987 pour cet événement en particulier on a vu une vingtaine de neutrinos dans trois détecteurs différents euh, et donc euh, malgré le fait qu'on ait vu que euh, que 20, euh, neutrinos, ce qui est très petit pour une, pour une supernova, comme je disais, aujourd'hui, Super Kamiokande, qui est la génération suivante de, de Kamiokande, ces détecteurs, détecteurs japonais, euh, aujourd'hui, pour une, une, une supernova similaire, on verrait plus de 8000. Donc, on est vraiment dans d'autres ordres de grandeur aujourd'hui, mais déjà, avec ces seuls 20 neutrinos, on a, on a pu valider le modèle de supernova effondrement du cœur. Et donc, en observant les neutrinos sur Terre, Bien, mieux comprendre ce qui se passe dans les sources astrophysiques qui se situent, qui se situent extrêmement loin de, de notre détecteur. Et ça, ça va vraiment être un des… Enfin, c'est vraiment la, le, le visage à deux, enfin, à deux faces, si je peux dire comme ça, du neutrino. C'est que d'un côté, il recèle énormément de mystères et on essaye encore d'étudier ses, ses, ses propriétés. Et d'un autre côté, on l'utilise pour faire de l'astrophysique et pour mieux aller comprendre ce qui se passe dans notre univers. Alors Je termine ma partie histoire avec, euh, avec la liste des prix Nobel qui ont récompensé les recherches sur le neutrino. En 1988, on a un prix Nobel pour la découverte du neutrino myonique. Et en 1995, on a un prix Nobel pour la détection du neutrino. Donc, le prix Nobel sur la détection du neutrino, qui s'est passé en 1956, arrive après celle de le prix récompensant la détection du, du, du neutrino et donc C'est vraiment encore dans cette continuité d'un neutrino qui est vraiment, vraiment a vraiment été compliqué au départ euh, de se projeter sur l'existence d'une particule neutre, interagissant très peu avec la matière et donc très difficile à détecter. Et puis, dans les dernières années, ça s'est un peu arrangé. Maintenant, je vous rassure, le neutrino est très bien accepté par la communauté. Personne ne renie son existence. Et donc, en 2002, on a eu un premier prix Nobel pour euh, la découverte ou l'observation de neutrinos astrophysiques, euh, à la fois du Soleil et de la supernova dont, dont je vous ai parlé. Et puis, en 2015, un prix Nobel pour l'explication de cette, ce phénomène d'oscillation dont on va reparler. Quelques mots maintenant sur le neutrino. Qu'est-ce qu'on sait de cette particule jusqu'à présent alors, comme je vous l'ai dit, le neutrino va en trois saveurs on a les neutrinos électroniques, les neutrinos et les neutrinos tauiques, et leurs antiparticules. Ce sont des particules élémentaires, donc on ne peut pas scinder, à la même manière que l'électron est une particule élémentaire euh, également. Comme l'a dit Poly, ces particules sont de charge électrique nulle. Elles ont une très petite probabilité d'interaction avec la matière, ce qui fait que c'est difficile de les détecter. Et alors, elles ont une masse très petite, mais non nulle. Puisque on a besoin de cette masse pour expliquer le, le phénomène d'oscillation. Et ça, je vais y revenir. Alors, sur la partie droite de la slide, vous voyez le modèle standard tel le de la physique des particules, le modèle standard de la physique des particules tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les différentes familles. Donc, on a une famille de quarks, donc Josquin vous a déjà parlé, avec le quark up et down qui vont constituer le proton et le neutron. On a en vert ici la famille de leptons, qui est trois générations, les trois saveurs, les électrons. Les muons, qui sont des électrons lourds, et les taux, qui sont des électrons encore plus lourds. Et puis, pour chacune de ces saveurs, un neutrino qui va, être, qui va y être associé. En rouge, ici, on a les, les bosons vecteurs qui vont médier les différentes interactions euh, aussi dont Jusqu'à vous a parlé. Donc Les gluons qui vont être le médiateur de l'interaction forte, euh, qui vont tenir les quarks ensemble, euh, par exemple pour former le proton. Le photon qui lui est médiateur de l'interaction électromagnétique et les bosons Z et W qui eux sont médiateurs de l'interaction faible. Le neutrino va seulement interagir avec la matière via l'interaction faible et c'est ce qui explique ça, cette très petite probabilité d'interaction parce que si vous vous souvenez des chiffres que vous avez vus dans la présentation précédente, l'interaction faible, euh, la probabilité d'interaction via interaction faible est beaucoup plus petite que celle de, de euh, la force électromagnétique euh, ou de la, la force forte. Et puis ici, vous avez le boson de H, euh, le boson de X, dont euh, Giovanni vous parlera euh, plus en détail demain. Et donc, un sujet de recherche très actif dans la physique des particules aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller de, pousser, d'aller explorer les limites de, cette, de ce modèle standard, d'aller voir s'il y a potentiellement de la, de la nouvelle physique, ce qu'on appelle donc de la physique, qui ne serait pas décrite par ce modèle standard d'interaction entre les particules élémentaires. Euh, alors, Je vous en entendrai encore parler hein, pendant ces deux jours, mais en, en gros, euh, le modèle standard fait quand même pas mal le job euh, il, faut vraiment, enfin, il, y a vraiment, il y a des petites déviations, mais, mais, mais, mais assez faibles. Euh, et par contre, le neutrino, lui, euh, c'est vraiment un des secteurs du modèle standard où il y a, à mon avis, hein, à mon avis mais forcément, je travaillais sur le neutrino, donc je ne vais pas vous dire le contraire, où il y a le plus de chances d'aller trouver la nouvelle physique, puisque déjà, la masse du neutrino n'est pas prise en compte dans le modèle standard. C'est-à-dire que, euh, donc, je scale un petit peu, c'est le boson de X, l'interaction avec le boson de X qui va expliquer la masse, en tout cas, des quarks et des. Les leptons, mais ce n'est pas le cas pour les neutrinos. Alors, euh, ici, je reviens un peu sur les deux facettes bon, je vous l'ai déjà dit. Le neutrino, avec ses, ses propriétés qu'on connaît pour l'instant, euh, dans la recherche, il va être utilisé dans deux directions différentes. D'abord, on va essayer de le comprendre lui-même, essayer de caractériser cette particule élémentaire. Et d'un autre côté, on va essayer de, de l'utiliser pour aller explorer notre univers. Je reviens maintenant sur ce processus d'oscillation dont je voulais vous dire un mot. Alors, c'est ce pas quelque chose de compliqué à faire, donc c'est vraiment quelque chose, en tout cas au lycée, vous pouvez sur lequel vous pouvez vous lancer avec avec vos, vos étudiants. Je vous conseille de prendre plutôt le cas d'un système à deux saveurs, donc où on aurait par exemple juste le neutrino électronique et le neutrino myonique, parce que d'un point de vue mathématique, c'est plus simple. Mais vous trouverez aussi sur le sur le net la dérivation à non, complète à deux saveurs. Ici, je vous ai juste mis les, les, les équations principales et la, la, également la, la, la dérivation à trois, à trois saveurs. Donc comment ça marche Quel est le principe On va avoir d'un côté les états de saveur, donc les neutrinos électroniques, les neutrinos muoniques, qui vont être les particules qu'on peut détecter, qui vont être les particules qui interagissent avec la matière. Et d'autre part, on va avoir les états de masse, nu1, nu2, qui eux vont avoir cette masse euh, à proprement parler. Et entre les deux, pour passer d'un à l'autre, on va avoir une matrice de mélange. Donc vous voyez ici, c'est des fonctions cosinus et sinus, euh, avec un angle de mélange θ. Et donc, on peut euh, ici euh, effectuer le, le, le calcul matriciel et se rendre compte que la probabilité qu'un neutrino électronique se transforme lorsqu'il va se déplacer en neutrino myonique va être égale au sinus carré de 2θ, θ étant notre angle de mélange, fois le sinus carré de delta m carré, qui va être la différence des carrés des masses m1 et m2, donc des de nos états de masse, fois L, la distance parcourue depuis l'origine, par notre neutrino sur quatre fois l'énergie du neutrino. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ici bah, Comme il y a un delta m carré, euh, ça veut dire que si la masse des neutrinos est nulle, bah, on a un 0 ici, sinus carré 0, euh, on n'a pas de possibilité d'oscillation. Donc, c'est pour ça que le fait que les neutrinos aussi impliquent obligatoirement que les neutrinos ont une masse non nulle, est une masse non nulle. Mais on se rend compte aussi ici que comme ce delta m carré, c'est un m carré 2 moins m carré 1 on a besoin d'avoir une masse de notre état de masse nu2 qui soit différente de la masse m1 de notre état de masse nu1. Donc, si nu1 et nu2 sont égaux, on n'a pas de phénomène d'oscillation. Un neutrino électronique va rester un neutrino électronique, peu importe le moment à laquelle, euh, auquel vous allez euh, l'observer. Alors que si on a une différence entre ces deux états de masse ici, on donne la possibilité à ce delta m d'être… Euh, enfin, ce delta m va être différent de zéro, et donc, on donne la possibilité ici d'avoir une probabilité non nulle d'oscillation de l'état de saveur neutrino-électronique vers l'état de saveur neutrino, de de saveur neutrino Alors, Forcément, ici, on est dans un système seulement de saveur, Donc, la probabilité qu'un neutrino-électronique reste un neutrino-électronique va être 1 moins la probabilité qui se transforme en un neutrino-mionique. On peut le voir d'une façon graphique. Vous avez ici la distance parcourue par le neutrino. Donc, Ici, on est à la source. Alors, supposons que notre source soit une source de neutrino-électronique pur. Donc, la probabilité que le neutrino électronique soit un neutrino électronique à la source est de 1. Et puis, on voit ici les sinusoïdes qui vont décrire comment cette probabilité va varier au cours du déplacement. En bleu, que le neutrino électronique reste un neutrino électronique. En rouge, que le neutrino électronique devienne un neutrino électronique. Avec un maximum de probabilité pour ce, cette oscillation qui va être ici montrée par le maximum de cette, donc cette sinusoïde. Alors, si on prend en compte ici euh, ces, ces valeurs de paramètres euh, bon, particulières, en fait, l'expérience qui a détecté les neutrinos solaires, j'ai oublié de vous donner son nom, elle s'appelle Homestake, qui a détecté ce problème de neutrinos solaires, ben, elle se trouvait euh, peut-être plus ou moins à cette distance ci Alors forcément, hein, si on suppose que ce pas ça, c'était les neutrinos solaires, mais c'est dans la même partie de cette sinusoïde elle se trouvait euh, ici, puisqu'elle n'observait qu'un tiers elle observait des neutrinos électroniques, elle n'a observé qu'un tiers du flux total. Alors, forcément, euh, si par malchance, je vais dire, bah, l'expérience était trouvée ici dans un maximum où, de, où la probabilité d'un neutrino électronique reste un neutrino électronique, bah, on aurait mis un peu plus de temps à découvrir euh, probablement ce phénomène d'oscillation. Donc, euh, la, la, la nature a, a vraiment bien fait les choses. Excusez-moi, c'est oui. possible de vous interrompre juste pour bien comprendre cette diapo oui, euh, oui, bien sûr. Quand vous parlez d'état de masse, je ne comprends pas trop, c'est la masse de quoi du, du, du neutrino. Ah d'accord, mais je crois qu'il n'avait pas de masse. Alors, si. Donc, euh, dans le modèle standard, il est décrit comme étant non massif, mais on sait, parce que le neutrino aussi, qu'il a besoin d'une masse. S'il n'avait pas de masse, ici on aurait un delta M égal à 0, 0 moins 0, et donc, on n'aurait pas la probabilité, le, le neutrino ne pourrait pas osciller. Donc, comme je disais, ce, ce problème des neutrinos solaires, le fait qu'on ne voit pas le flux attendu en provenance du soleil quand on regarde seulement des neutrinos électroniques, s'explique par le fait qu'une partie des neutrinos émis vont se transformer, comme on voit ici dans le bas de la slide, vont se transformer lors de leur déplacement en neutrinos myoniques. Euh, le fait que ce phénomène d'oscillation est possible, s'explique parce que la masse des neutrinos est non nulle. Donc elle est petite, mais elle est non nulle. D'accord. Et donc nu 1, ça serait la masse de, du, net, du neutrino, de, je ne sais pas, d'un type de neutrino, et nu 2, ce serait la masse de l'autre type de, de neutrino. Alors, c'est un, un peu plus compliqué dans le sens où si ici si vous effectuez le calcul matriciel, vous vous rendez compte qu'en en fait, nu e, ça va être une combinaison linéaire de nu 1 et de nu 2. Mm -hmm. Et donc, on va avoir une certaine fraction de nu 1, de nu 2 dans nu -e et une autre fraction de nu 1 et de nu 2 dans nu mu. D'accord. Et ce qui se passe, en fait, c'est que nu 1 et nu 2, puisqu'ils ont une masse différente, ils vont, se, ils vont se, se propager à une vitesse différente, ce qui explique qu'en fonction de, du moment auquel vous allez observer le flux, ben vous allez voir une particule ou une autre, un neutrino électronique ou un neutrino mionique. D'accord, je vous remercie. Alors, surtout, j'aurais dû le dire, hein, mais vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ce n'est pas très évident pour moi, en étant en plein écran, d'aller voir vos commentaires. Donc, je peux faire euh, comme, euh, comme, euh, comme monsieur que vous m'interrompiez pour, euh, pour me poser une question, si, si ce n'est pas très clair. Je peux vous poser aussi une question Oui, bien sûr. En fait, là, je ne vois plus le schéma. Voilà. Là, c'est en, en milliers de kilomètres, c'est ça, l'échelle euh, Alors, e ici, c'est vraiment pour, pour l'illustration. Je pense que c'est vraiment en kilomètres ici, euh, avec ces paramètres-ci, mais c'est vraiment pour illustration. Donc, vous pourriez en fait refaire vous-même, cette même sinusoïde, vous pourriez en trouver d'autres avec d'autres valeurs de paramètres ici. C'est vraiment pour l'illustration. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas la, la réalité, entre guillemets, de, de l'expérience réelle, on va dire. Bah, alors, disons qu'en euh, fonction, on va le voir, hein, on va le voir un peu plus tard, en fonction, forcément, à trois saveurs, vous allez avoir plus de, plus de paramètres que juste une différence de masse et un angle de mélange. Et donc, en fonction de… Du phénomène d'oscillation que vous voulez observer, de nu à nu mu, de nu mu à nu taux, euh, vous allez vous placer à des distances différentes. Vous allez essayer d'être un maximum, par exemple, d'oscillation. Donc, ici, clairement, si vous voulez observer euh, la disparition de neutrinos euh, électroniques ou l'apparition de neutrinos mioniques quand votre source est seulement des neutrinos électroniques, bien, vous allez vous placer ici au maximum à l'endroit où la probabilité que vos neutrinos électroniques se transforment en neutrinos ioniques est la plus grande. Et donc, forcément, on va essayer d'adapter un petit peu ça, d'adapter la distance entre la source et le détecteur en fonction de euh, ce qu'on veut, qu veut observer. Alors, c'est facile, forcément, quand on a un flux neutrino créé, que ce soit un réacteur ou un accélérateur, on va le voir. Quand on travaille avec des neutrinos solaires, ben, on est un peu, ne peut pas vraiment aller bouger la Terre et se dire ben, on va aller la mettre plus loin pour observer vraiment le, le maximum. Et pourtant, justement, elle bouge la Terre en permanence, donc euh, enfin, ça n'a pas d'influence sur les résultats Alors, la, la distance, c'est vrai que la distance soleil-Terre va varier, mais euh, ça ne va pas, pas par rapport à la longueur d'oscillation. Donc, on va avoir, euh, on va avoir un… un une, une probabilité d'oscillation similaire, peu importe l'époque de, de l'année. Il va y avoir des petites variations probablement. Je ne peux pas vous dire de quelle ordre. Du coup, c'est sur des distances nettement plus importantes, j'imagine. Alors, ce qui se passe en fait ici, c'est que la, la, la sinusoïde, elle va continuer, en fait. Donc ici, vous pourriez extrapoler ça jusqu'à la distance que vous voulez et, et voir à quel point, à quel point, le, le, le, enfin, en fonction de la distance à laquelle vous êtes, quelle va être la probabilité d'oscillation. D'accord. Merci. Alors excusez-moi et pour rebondir, Alors, cet angle θ, euh, à quoi il correspond physiquement Alors c'est vraiment un angle de mélange, donc ça va être, euh, ça va être, euh, comme je vous le dis, ça va être la, ah. ça va être la fraction, ça va correspondre à la fraction de nu1 et de nu2 que vous avez dans votre état de saveur. Je ne sais pas si. Euh... Si c'est très... Je ne peux... Je peux, peux pas dire autre chose. Alors, est-ce que c'est un paramètre de la source Est-ce que c'est un paramètre des neutrinos eux-mêmes Ah non, pardon, pardon, dans ce sens-là. Non, non, non, non. c'est vraiment un paramètre de euh, la théorie d'oscillation. Donc, ça va vraiment être... Euh, vous voyez, ici, si on a cet angle θ là, ça va vraiment pouvoir décrire l'oscillation du nuage vers le nu -mu. Euh, donc, euh, voilà, c'est un paramètre de ce mécanisme d'oscillation. Ça va être complètement indépendant de la source des neutrinos. C'est-à-dire que si, avec le même euh, delta M euh, carré, bon, ici, ils vont être le même angle de mélange, vous allez, peu importe la source de neutrinos à la base, vous allez observer, vous devriez observer les mêmes, euh, les mêmes paramètres delta M et theta D'accord, merci. Alors, ici, je me suis permis, permise de. Euh, réfléchir à quelques activités que vous pourriez faire avec vos élèves. Alors, je me rends bien compte qu'il y a différents niveaux euh, et que toutes les activités ne, se, ne sont pas faisables dans tous les collèges et dans tous les lycées. Donc, vous prenez un peu ce qui vous intéresse. J'ai essayé d'être assez variée. Alors, une première, euh, après avoir parlé de ce module un peu neutrino en quelques mots, euh, une première euh, question que vous pourriez poser à, votre élè à vos élèves, c'est euh, parler-moi du neutrino sans, sans me donner son nom. Donc, on a fait cet exercice. Euh, avec euh, des participants à un concours dont, dont je vais revenir euh, dessus tout de suite. Euh, après leur avoir fourni des informations sur le neutrino, donc, que vous pouvez retrouver ici en français sur ce site internet, qui sont des informations assez similaires à ce, celles que je, je viens de vous donner, on leur a demandé de donner un mot, ou deux parfois, euh, qui, qui euh, représente le mieux le neutrino pour eux. Et donc, Vous voyez ici le résultat obtenu, alors en français, en anglais, mais euh, c'est le nuage de mots, donc euh, plus le mot va être grand plus euh, le nombre de, de personnes qui ont proposé ce mot pour décrire le neutrino est important. Et donc, clairement, on a des mots comme particules, neutres, euh, ghost, fantômes, parce qu'ils fantôme qu interagissent très peu, etc. Donc, ça, c'est un, un c'est assez, assez facile à mettre en place et c'est une première un premier exercice que vous pouvez faire. Alors, il faut savoir que sur le net c'est très facile de trouver ce, ce générateur de, de, de nuages de mots. Vous tapez votre, vous juste votre liste de mots et, et ça, se, ça se génère tout seul. Euh, ça se génère tout seul. Alors un deuxième, un deuxième, une deuxième activité que vous pouvez faire. Alors ça peut faire un peu sourire, mais c'est dessine-moi un neutrino. Donc, on a organisé un concours l'an dernier. On a demandé à des participants de euh, 3 à, à plus de 70 ans de nous dessiner des, des neutrinos. Et donc, vous voyez ici les gagnants du concours. On a un neutrino électronique, un neutrino mionique et un neutrino toïque. Euh, il y avait des concours nationaux, des concours internationaux. On a reçu plus de 500, 500 dessins. Euh, et donc là, ça permet vraiment de, de proposer aux, aux élèves bah, d'utiliser leur créativité pour représenter à leur manière leur compréhension du, du neutrino. Alors, pour votre propre curiosité, je vous invite à aller voir notre musée virtuel où on a les gagnants de, de, chaque, de chaque pays et les gagnants aussi des, des concours internationaux. Alors, une troisième activité qui, là, je pense, peut-être un peu plus compliquée à mettre en place dans, dans, certaines, dans certaines structures, c'est Mi-Moi les Neutrinos. Alors, par contre, je pense que c'est très formatif, c'est un peu dans cette vague d'active learning où vous allez demander à vos élèves en petits groupes de trois, par exemple, de représenter ce phénomène d'oscillation. Donc, on comprend bien que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à, à, à ressentir. Et donc, l'idée, c'est de leur demander de, de mimer, donc, enfin, de représenter ce phénomène sans parler. Et donc, j'ai moi-même l'occasion de, de participer à ce genre d'activité. Et on voit des choses très surprenantes. Il y a vraiment énormément de, de, de propositions possibles pour aller représenter ce phénomène d'oscillation. Et donc, c'est aussi un... un, un un moyen sympa pour, pour amener ce, ce, ce concept d'oscillation à être mieux compris. Alors, je vais maintenant passer aux stratégies de détection. Euh, je vais vous donner ici forcément à chaque fois quelques exemples. Il y a beaucoup de détecteurs de neutrinos. Il faut savoir qu'ils sont un peu partout autour de notre planète. Euh, un des, un des grands, une des grandes expériences euh, du futur hein, qui va arriver, qui est en préparation maintenant, est Dune, qui va être euh, située aux États-Unis. On a Tituke aussi, qui lui est un détecteur au Japon. Solide qui est un détecteur euh, près d'une centrale nucléaire en Belgique. Euh, Double Show, qui lui, était un détecteur près de la centrale euh, au nord de la France. Super K, Super Kemekande qui est au Japon. Ice Cube, qui comme je l'ai dit, est dans la glace du pôle sud. Et KM3Net, qui est en cours de déploiement dans la mer Méditerranée. Alors Je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a également Antares, euh, dont, dont Mathéo a parlé, qui est également un détecteur qui lui est en activité depuis plus de 10 ans dans la mer Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller détecter des neutrinos ben, Il faut beaucoup de cibles avec lesquelles le neutrino va pouvoir interagir. Ben, forcément, comme il ne va pas interagir souvent avec la matière, il faut multiplier de notre côté euh, le nombre de cibles avec lesquelles il peut, le flux neutrino peut interagir pour maximiser les chances de voir quelques interactions. Et comme euh, il faut, il faut qu'on essaye de, de capturer ces interactions, il faut beaucoup de senseurs pour aller détecter les produits d'interaction. donc Comme dans le cas, par exemple, de, de, de Rennes et Cowan, les, les trois photons émis à la suite de l'interaction d'un neutrino avec un proton. Donc Forcément, euh, on va avoir un peu des détecteurs de l'extrême, euh, où on va avoir des densités de senseurs très grandes pour arriver à voir ces interactions neutrinos, avec soit des milieux qui vont être très denses, pour avoir vraiment beaucoup de cibles dans un petit volume, ou par contre des volumes très grands. Donc il y a deux stratégies soit beaucoup, une grande densité dans un petit volume, euh, ou des détecteurs Donc on parle de détecteurs, par exemple IceCube, c'est 1 km3 de détection, donc 1 km3 de glace utilisé pour la détection. KM3Net, lui, il va être à 3500 mètres de profondeur dans la mer. Euh, Dune, il va utiliser euh, de, de larc liquide qui va être à moins 180 degrés Celsius. Donc, oui, on parle vraiment avec le neutrino, on repousse vraiment les limites de ce qui est faisable d'un point de vue euh, ingénierie, euh, d'autant d'un point de vue euh, localisation, pôle sud, fond de la mer, euh, mines désaffectées, d'autant euh, d'un point de vue taille ou, ou température, etc. Donc, c'est vraiment un peu euh, euh, la recherche expérimentale de, de l'extrême. Alors, quelques exemples de détection. Donc, les chambres à bulles, je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler. Détection dans un milieu scintillant, c'est par exemple ce que Dune va utiliser. Dune, je vais me concentrer un peu plus sur l'utilisation de l'effet Cherenkov. Euh, alors, l'effet Cherenkov, je rappelle, c'est euh, le, le phénomène qui va expliquer que quand une particule chargée, telle que l'électron, va se déplacer dans un milieu diélectrique, tel que l'eau ou la glace, à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc, c'est possible puisque la vitesse de la lumière dans le vide c'est euh, une constante, euh, une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, alors que la vitesse de la lumière dans le milieu, elle va être réduite par l'indice de réfraction du milieu. Donc, si notre particule chargée se déplace plus vite que la lumière dans le milieu, elle va forcer le milieu à émettre ce qu'on appelle une radiation de Cherenkov, qui va avoir un maximum d'émissions vers une couleur, une couleur bleutée dans l'optique. Euh, et donc, on parle souvent d'une lumière bleue. Et c'est cette lumière bleue qu'on va utiliser dans les des détecteurs tels IceCube ou, ou kem 3 d Donc, comment ça se passe On va avoir un neutrino qui rentre dans le voisinage du détecteur sans laisser de traces, forcément, il est neutre. À un certain moment, on va interagir avec un peu de chance, avec l'eau, la glace, produire... Un électron ou un muon qui si relativise si plus rapide que la lumière dans le milieu va forcer le milieu à émettre cette radiation de Shirek. Et donc, au final, Ice Cube ou Camtron, ben, c'est assez simple comme détecteur par rapport à des détecteurs euh, du au LHC par exemple au CERN, euh, puisque ça va être ils vont être équipés de lignes de détection avec des senseurs qui sont à peu près cet âge et qui vont être sensibles à la radiation de Shirek. Par contre, on va mettre beaucoup de senseurs. Donc, Ice Cube, c'est euh, plus de 5000 senseurs qui sont enterrés. À 2 km dans la glace du pôle sud, KM3Net ça va être 2000 euh, senseurs par bloc de détection. Vous voyez ici, c'est des senseurs un peu plus compliqués où il y, a, il y a 31 yeux en fait qui sont distribués sur cette sphère. Là aussi, dans des, dans, dans des volumes de, de, de l'ordre d'un mètre, mètre cube. Alors en pratique, c'est ce type d'événement qu'on va voir. Donc, le neutrino rentre, il ne laisse pas de trace, il interagit, il produit un mion. et on va détecter ici chaque point coloré que vous voyez. C'est une de, notre sphère, de, de nos sphères qui a détecté cette radiation de Cherenkov. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça euh, On peut faire ça avec juste des points colorés. Mais en fait, on peut apprendre pas mal de choses. La quantité de lumière va être proportionnelle à l'énergie du neutrino incident. Euh, L'information temporelle, vous voyez ici le code couleur, euh, c'est une information sur euh, le temps qu'a mis le senseur à détecter la lumière. Donc, plus c'est rouge, et plus la lumière a été détectée, détectée tôt, pardon, et plus c'est dans les tons vert bleus, plus elle a été détectée tard. Et donc, forcément, le muon, bah, il, va, il va traverser la matière, et donc c'est au fur et à mesure qu'il va traverser la matière qu'il va la forcer à émettre cette radiation de Cherenkov à chaque point. Et donc, bah, reconstruire cette ligne temporelle va en fait nous donner une information sur la direction d'une muon ou de l'électron, et donc, l'information sur la direction du neutrino. Et puis, la topologie, donc, ici, on voit, c'est vraiment une, c est, c est ce qu'on appelle une trace. Donc ça, le mion va voyager beaucoup. Parfois, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus rondes, des dépôts d'énergie beaucoup plus euh, isotropes dans le détecteur. Ça va nous donner une idée sur la saveur du, de la saveur du neutrino. Est-ce que c'est un neutrino électronique, est-ce que c'est un neutrino mionique ou est-ce que c'est un neutrino toique, par exemple oui, Alors, ça conclut un peu, bah, oui, pardon. Oui, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, c'est par rapport à ce détecteur. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo d'avant euh, Cet effet Cherenkov, là, il, comment on est sûr que ce soit un, un neutrino qui l'occasionne et pas une autre particule Alors, c'est une excellente question. Euh, c'est en fait un des, une des activités que je, propose, euh, que je vous propose de, de, de faire avec vos élèves. On n'en est, est pas sûr. Ce qui veut dire que ces neutrinos IceCube, Chemtronet, ils vont enregistrer énormément de données. Euh, alors IceCube, c'est euh, euh, euh, en quantité de données transmises du Pôle Sud vers nous, on va parler de, de kilohertz de données, donc de milliers d'événements par seconde enregistrés par le détecteur qui vont être transmis pour analyse. Des neutrinos de très haute énergie, dont on va aussi un peu parler un peu plus loin, on, va en, voir, on en a vu à part pour l'instant une centaine. Donc ça veut dire qu'il f... c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que on va avoir beaucoup de particules chargées, notamment des muons atmosphériques, qui vont traverser nos détecteurs. Dans le cas de, de uh, KM3net ou d'Antares, on va aussi avoir euh, bah, des, de la désintégration du K40 de l'eau de mer. Et puis, euh, ben, des petites méduses, des petites bactéries bioluminescentes qui vont décider d'aller, euh, parce qu'elles vivent là et qu'elles en ont bien le droit, euh, près de nos senseurs, ils mettent de la lumière, un flash de lumière bioluminescente qui va ressembler potentiellement à la signature d'un neutrino. Et donc là, il y a vraiment, c'est le, le travail de, du, du physicien neutrino-expérimentateur d'aller fouiller dans les données, d'aller trouver ben, des, des caractéristiques de cette quantité de lumière, d'informations temporelles, des relations entre les senseurs pour aller discerner, ben, la signature d'un mu muon atmosphérique, la signature d'un neutrino ou la signature de l'environnement. D'accord, merci. Euh, Excusez-moi, excuse Agonael, euh, nous avons un petit retard, donc euh, si euh, tu... je vais accélérer un petit peu. Accélérer un petit peu et je propose que voilà, on, on remet les questions pour la chat pour euh, économiser un okay, peu. Ok, de... d'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, euh, donc. Assez rapidement sur les, les activités pour vos élèves, quelque chose peut-être là aussi pour le, pour le lycée. Euh, une activité sympa à faire, c'est de calculer le nombre de neutrinos interagissant dans un kilomètre cube. Alors, vous pouvez adapter le volume, hein, mais c'est parce que c'est un peu le, le, la benchmark, si je peux dire comme ça, pour les détecteurs, les grands télescopes à neutrinos. Un kilomètre cube d'eau de mer ou de glace, vous choisissez ce que, ce que vous voulez, en un an et comparer avec le flux de mions atmosphériques traversant le même volume. Donc, le mion atmosphérique, je viens d'en parler en fait, mais je n'avais pas vraiment défini ça. Donc, vous savez qu'il euh, y a des rayons cosmiques, des particules chargées qui sont accélérées dans notre univers qui frappent en, en permanence l'atmosphère terrestre et qui vont collisionner avec les particules de l'atmosphère terrestre et créer ce qu'on appelle des gerbes atmosphériques. Et dans ces gerbes atmosphériques, quand on regarde au niveau de la mer, les particules les plus présentes vont être le muon et le neutrino. Donc, vous avez ici un graphique qui pourrait être utile pour votre exercice. Vous avez ici le flux euh, de particules, donc le nombre de particules par seconde et, et par, par unité de surface. Euh, alors, le c'est une unité d'angle solide, mais ce n'est pas très important ici. En fonction de la euh, profondeur atmosphérique ou en fonction de l'altitude. Donc, si on se place ici, mais on au-dessus de, de, de l'atmosphère, ici, on est au niveau de la mer. Et donc, si vous regardez au niveau de la mer, ben, les deux particules qu'on retrouve le plus sont effectivement le neutrino mionique et le, et le muon. Et donc, vous pouvez utiliser ici, alors c'est une, une, une reformulation de la loi de, de Berlambert lambert pour ceux qui connaissent, où on va avoir N, qui va être le nombre de particules qui interagissent, N0, le nombre de particules euh, traversant le milieu, donc ici, dans le cas des neutrinos, euh, ce, ce, ce nombre aussi au niveau de la mer, si votre détecteur est au niveau de la mer. 1 moins l'exponentielle de moins x, qui est la distance parcourue dans le détecteur, par exemple 1 km, sur lambda, qui va être le libre parcours moyen. Alors ça, c'est vraiment une, une, un paramètre propre à la physique des particules, qui va être le temps, la, la, pardon, la distance moyenne parcourue par la particule avant qu'elle interagisse. Et donc, ça, c'est proportionnel au nombre de cibles, forcément, et à la probabilité d'interaction. Vous pouvez trouver toutes ces valeurs euh, euh, sur le net, sur euh, particules euh, d'état-groupe, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Et vous vous rendez compte que ben, le neutrino, il doit interagir pour être détecté. On l'a vu. Euh, donc, vous utilisez cette loi-ci. Alors, par exemple, le muon, lui, il va être détecté à coup sûr par le l'effet Cherenkov. Et donc, vous, vous prenez juste cette valeur-ci. Et donc, on va se rendre compte que, en fait, et ça rejoint la question euh, que je viens d'avoir, qu'on va avoir énormément de muons atmosphériques qui vont être détectés par rapport à quelques neutrinos seulement. Donc, ça donne une idée du travail qu'il y a à faire sur les données derrière pour aller extraire ces interactions de neutrinos. Alors, autre chose qui est peut-être un peu plus accessible à tous, euh, c'est d'aller plonger au cœur des détecteurs avec la réalité virtuelle ou augmentée. Je vous ai mis ici quelques liens. Euh, alors, ça marche sur, euh, sur, euh, sur des appareils Apple euh, ou sur, avec des Oculus Rift. Et puis, le cherenkov.nl, là, ça doit marcher avec… Euh, avec euh, vous pouvez regarder les événements même, même juste avec un ordinateur. Euh, donc, voilà, ça, ça, ça, ça marche assez bien aussi. Parce qu'on est vraiment au plein milieu du détecteur, on peut regarder un petit peu autour de nous ce qui, ce qui se passe. Alors, je parlais beaucoup plus que ce que je pensais jusqu'à présent, donc je vais vous donner juste un aperçu de cette recherche au XXIe siècle. Euh, alors, forcément, le mécanisme d'oscillation, en fait, il est à trois saveurs et pas à deux saveurs dont on a parlé. Donc, on va avoir pas un, mais trois angles de mélange entre enfin, pour expliquer l'association entre nu et nu mu, nu mu et nuto et nu et nuto. Deux différences de masse entre M1 et M2 et entre euh, M2 et M3 et une phase de violation CP. Euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça revient un petit peu à une question qui, que Josquin a eue euh, sur cette euh, prévalence matière-antimatière. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est vraiment une recherche très actuelle. Par exemple, Dune va pouvoir répondre, qui est est-ce que la probabilité qu'un qu neutrino électronique aussi vers un neutrino muonique est la même que celle d'un neutrino d'un antineutrino pardon, électronique aussi vers un antineutrino muonique. On va aussi essayer d'établir la hiérarchie de masse. Donc, est-ce que c'est M1 qui est la, la plus petite masse ou est-ce que c'est M3 euh, Est-ce qu'on a seulement trois neutrinos euh, ou est-ce qu'il y en a un stérile qui n'interagit pas du tout avec la matière Il va être seulement visible via ce processus d'oscillation, euh, enfin, visible, observable via ce processus d'observation et aussi des mesures de la, la valeur absolue de la masse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je, je voudrais avancer un petit peu. Euh, alors, on a parlé tout à l'heure des sources possibles de neutrinos. Est-ce que ça allait changer un la source En fait, en général, dans la recherche, on va utiliser des sources différentes. On va utiliser les réacteurs nucléaires, comme c'était le cas pour la première détection du, du, du neutrino en 1956. On va utiliser des accélérateurs de particules qui vont pouvoir créer des faisceaux neutrinos. On utilise encore le soleil aujourd'hui, les gerbes atmosphériques dont je vous ai parlé, et aussi les sources astrophysiques. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur les sources astrophysiques parce que c'est le sujet d'une activité que je voudrais vous proposer avec vos étudiants, vos, vos élèves. Euh, ici, on voit le, le spectre en énergie des neutrinos euh, produits euh, dans l'atmosphère ou dans, dans, en astrophysique, dans l'univers. Donc On a ici les neutrinos euh, cosmologiques qui sont similaires à, au fond diffus cosmologique en photons dont vous avez entendu parler euh, dans la présentation avant. Ils n'ont pas été détectés, euh, on est très loin à la détecter, l'énergie est vraiment très faible, donc c'est vraiment un, un énorme challenge. On a ensuite les neutrinos solaires dont on a déjà parlé, les neutrinos de supernova à un peu plus haute énergie, et puis on a les neutrinos atmosphériques, qui eux, ont été détectés en fin des années 90 pour la première fois. Et puis, euh, début, de, début de 2010, euh, de, en, en 2012 en fait, Ice Cube a annoncé pour la première fois l'observation de neutrinos, de neutrinos astrophysiques pardon, à très haute énergie. Donc, on est ici 10 ordres de grandeur au-dessus des neutrinos solaires en termes d'énergie. Et donc, vous voyez ici le type d'événement qu'on a. Et donc, ça, c'était un peu une révolution. Ça a été l'ouverture, le début de l'astronomie neutrinos de haute énergie. Et la question, mais d'où viennent ces neutrinos Donc, ça veut dire qu'on a à peu près aujourd'hui, maintenant on a une centaine de neutrinos dans cette gamme d'énergie précise, mais au total, on en a, on a beaucoup plus. Euh, et on ne sait pas quelles sont les sources astrophysiques ou les classes de sources astrophysiques qui produisent ces neutrinos. Elles peuvent être galactiques, il y en a, il y en a qui pensent que c'est galactique, il y en a qui pensent que c'est extra-galactique. Euh, il y a des sources qui ont été un peu exclues, par exemple les sources au gamma. Euh, donc, on a des pistes, mais on n'a pas pour l'instant une classe de sources astrophysiques duquel on peut dire, OK, cette classe de sources émet tous les neutrinos vus par Ice Cube, Antares et ceux qui seront vus par KM3NeT. Donc, on a des détecteurs qui sont sur la piste. Donc je, vais un peu, enfin je vous les mets ici pour, pour référence. N'hésitez pas à aller voir sur le net un peu, un peu plus. Un autre, une autre ligne de recherche très active dans la recherche du neutrino au XXIe siècle, c'est le, le multimessager. Et ça, Anne Lemierre vous en parlera demain. Donc, je ne vous en dis pas plus. Euh... Mais bon, vous avez au moins les slides si vous voulez y revenir pour plus tard. et n'hésitez certainement pas à m'envoyer des questions plus tard et à mon adresse email au début de la présentation. Alors, dernière activité que je vous propose ici, c'est d'aller faire vous-même la sélection d'événements. Donc, on en, on en parlait, hein, cette difficulté d'aller extraire juste quelques neutrinos, d'aller extraire cette aiguille d'une énorme botte de foin. Euh, alors, je vous mets ici un exemple à SQ parce que je connais ce programme, euh, que, que c'est quelque chose qui est très bien fait. Il y a une partie de l'explication qui est accessible en français. Euh, il vous propose en fait de refaire la sélection d'événements qui a mené à cette découverte de neutrinos astrophysiques de très haute énergie. Il faut prévoir en gros peut-être deux heures, euh, deux, deux modules de deux heures si vous introduisez neutrinos avant dans votre cours. C'est très bien fait, c'est interactif, ça demande juste un ordinateur et un, et un browser. Donc je vous invite à aller voir, c'est très ludique. Alors, j'avais prévu de vous parler un peu des news, mais je vous laisse regarder ça euh, euh, par, euh, par vous-même pour, euh, pour ne pas mordre trop sur la pause déjeuner. Il euh, faut savoir que le neutrino est très souvent euh, dans, dans l'actualité euh, pour le moment. Donc ici, c'est une recherche que j'ai faite hier. Vous voyez le nombre de résultats avec des, des publications de trois jours, trois semaines, deux heures. Alors, elles ne sont pas toutes de très grande qualité. On voit ici, par exemple, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, euh, vous avez probablement entendu parler de l'indice d'un univers parallèle qui serait donné par un détecteur de neutrinos. Et, et Paris Match et le Parisien n'ont pas très l'air d'accord sur l'interprétation. Et je pense que c'est parce que les physiciens eux-mêmes sont pas non plus euh, unanimes sur l'interprétation de, cette, euh, oh, pardon, de cette, euh, cette signature. Je vous invite à aller voir un entretien qu'Antoine Kouchner, directeur de la PC, moi-même, on fait avec la méthode scientifique. C'est une, une émission de un podcast d'une heure. Donc, n'hésitez pas à aller écouter un peu euh, ce qu'on en dit euh, sur euh, voilà, est-ce que c'est vraiment ce neutrino, est-ce que c'est -ce vraiment la signature d'un univers parallèle alors, je passe un petit peu ici rapidement. Euh, je vous ai mis des infos. Ici, ce qui est sympa pour les neutrinos effondrement de cœur, donc, vous savez, les supernovas proches de nous, c'est très rare. Et donc, quand la prochaine va se passer, euh, vous voyez ici le nombre de neutrinos qu'on va détecter ce ne sera plus 20, mais ce sera des, des milliers, des millions de neutrinos dans toutes les expériences euh, actives pour l'instant. Et donc, ce sera vraiment là l'observation astrophysique euh, de la décennie ou encore plus. Donc euh, c'est assez sympa, euh, il faut être prêt. Enfin, je vous conseille d'être prêt quand ça va arriver. Et donc vous pouvez en fait vous, vous inscrire aux alertes de ce groupe de détecteurs qui s'appelle Snews qui en fait coordonne euh, l'observation de ces neutrinos euh, de supernova un peu partout autour de la planète. Euh, et qui envoie des alertes en, en temps réel si, ça se, si quelque chose d'intéressant se, se, est observé. Et donc, vous pouvez aller vous inscrire vous-même pour recevoir ces alertes. Alors, je pense que c'est par SMS ou par email euh, pour être tenu au courant euh, si ce, cet événement astrophysique extraordinaire se, se, se déroule proche de chez nous. Bon, là, ça, je vous laisse pour, un, pour info. J'ai vraiment essayé de mettre des liens pour, être, pour pouvoir vous permettre de, de, de continuer la lecture. Donc, en résumé, le neutrino, c'est vraiment un champ de recherche très actif aujourd'hui. Euh, il n'y a plus du tout de doute sur son existence, sur la manière de le détecter. On, on, c'est des choses qu'on fait maintenant quotidiennement. Euh, et qu on, mais on continue à avoir, le neutrino continue pardon, à avoir beaucoup de mystères. Et Donc, il y a toute une partie de, des physiciens neutrinos qui vont essayer de comprendre les caractéristiques, les propriétés du neutrino. Euh, il y a toute une autre partie qui, de, de la communauté qui essaie d'utiliser les neutrinos pour mieux comprendre les phénomènes astrophysiques, les coalescences de trous noirs par exemple, les, les, les sursauts gamma, ce, ce, ce genre de, de, de phénomènes ultra-énergétiques qui se déroulent dans notre univers. Et donc forcément, c'est vraiment un champ de recherche très actif. Donc il y a énormément d'actualités, énormément de nouvelles qui vont, euh, qui vont être, euh, nouveaux résultats qui vont être publiés dans les mois, dans les années, dans la décennie à venir la recherche du neutrino est vraiment en pleine évolution euh, maintenant. Alors, je termine, c'est ma dernière slide sur les ressources utiles, donc des choses que je vous propose. Euh, il y a une exposition très bien faite sur le neutrino, l'histoire du neutrino, les différentes sources de neutrino, la détection, etc., qui a été faite par des chercheurs de l'APC et du CEA. Euh, elle est accessible en suivant ce lien et vous pouvez aussi la réserver pour votre école avec des panneaux qui ont été faits, euh, qui, sont, qui sont très sympas installés dans un hall, par exemple, d'une du, école, euh, quand les conditions seront un peu meilleures. Le site des a aussi, ou, ou, les sites des expériences euh, scientifiques ont aussi beaucoup d'infos. Alors, pas toujours nécessairement en français, donc c'est un, un peu mixé français-anglais, je vous ai mis ici quelques liens. Puis des lectures intéressantes que je vous recommande. Euh, alors, un livre pour avoir vraiment mais, tous les secrets du neutrino, l'histoire bien mieux expliquée que ce que j'ai fait euh, aujourd'hui euh, par notamment le directeur de l'APC, donc euh, c'est un je fais un petit peu de pub ici, euh, à la recherche du neutrino. Euh, également, des, des bandes dessinées. Euh, alors ça, ça a été fait par la collaboration Ice Cube. Euh, J'ai contribué à les traduire. Donc, si vous trouvez des fautes dans la version française, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Euh, C'est aussi très bien fait. C'est très ludique. C'est deux, deux manchots euh, qui partent de leur côte euh, en Antarctique pour aller euh, explorer un peu l'intérieur des terres et qui tombent sur des scientifiques euh, d'Ice Cube euh, en mission au Pôle Sud. Et donc, ils vont vraiment discuter des de détections qui, qui sont faites par IceCube. Et finalement, ici, je vous, je vous mets le lien vers un, un article très bien fait qui décrit euh, euh, l'histoire du neutrino de nouveau bien mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions dans le chat ou par email plus, plus tard.